Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question « Peut-on devenir un trader gagnant en une semaine ?» Eh bien oui, on peut très bien devenir un trader gagnant en une semaine si on adopte une méthode qui a déjà fait ses preuves et qui vous permet d'acquérir donc des connaissances efficaces en très peu de temps. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une méthode de scalping que ce soit la méthode que j'utilise ou d'autres méthodes, essayez de trouver une méthode de scalping efficace et cela vous permettra donc d'apprendre très rapidement. Ma méthode de scalping, on peut l'apprendre en une journée et dès le lendemain, vous pouvez à ce moment-là vous mettre sur un compte de démonstration, donc sans risque, et apprendre à trader. Alors pour autant que vous ayez un marché qui Est favorable, donc que vous tradiez dans le sens de la tendance et que le marché euh, suive une tendance pendant un certain temps, et eh bien vous pourrez faire facilement des performances de 1 à 3 par jour. Donc vous pouvez ainsi vous, vous entraîner et peut-être même que le, le lendemain d'avoir acquis cette méthode, vous arriverez à avoir de très bons résultats. Maintenant, le challenge c'est bien sûr d'arriver à faire des résultats comme ça dans le temps. Euh, d'arriver à savoir euh, comment maîtriser le marché une fois qu'il se retourne, comment détecter un marché qui se retourne et trader à ce moment-là dans l'autre sens, puisqu'on peut trader aussi bien à l'achat qu'à la vente. Mais euh, c'est très possible d'acquérir une méthode et d'avoir de très bons résultats à, à très court terme. Donc euh, en un ou deux jours, vous pouvez très bien maîtriser une méthode de scalping. Après, il faut bien sûr faire vos preuves sur le plus long terme, mais vous pouvez très bien le faire sans que ça vous coûte un, un, un euro, sans prendre aucun risque. Donc, vous faites ça pendant quelques semaines euh, sur un compte de démonstration, et vous verrez si sur le long terme, vous arrivez à avoir de, de bons résultats. À ce moment-là, vous pouvez ouvrir un compte réel, vous pouvez commencer avec 500 euros, 1000 euros, 5000 euros, selon euh, ce que vous voulez, et vous verrez que lorsqu'on gagne entre 1 et 3 par jour, ça fait déjà une belle petite somme à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc euh, devenir un trader gagnant c'est tout à fait possible, il ne faut pas euh, s'imaginer qu'il faut étudier pendant des mois ou des années, non, si vous prenez une méthode très simple avec des indicateurs simples, et bien vous pouvez très bien acquérir une méthode en, en, en quelques heures, c'est tout à fait faisable, euh, moi je l'ai expérimenté, j'ai enseigné cela à des tas d'étudiants maintenant qui me donnent très rapidement le résultat et qui ont de très bons résultats très rapidement. Donc, euh, cherchez une méthode efficace, Bon, vous avez, la, vous avez mes méthodes, mais vous avez également d'autres personnes qui proposent des méthodes, donc à vous de faire le choix, vous pouvez très bien vous inscrire à différentes méthodes pour voir celle qui vous convient le mieux, et à ce moment-là, normalement, si vous avez une méthode efficace, enseignée par une personne qui maîtrise bien sa méthode, eh bien, vous arriverez à de très bons résultats très rapidement, euh, et donc vous pouvez très bien devenir un trader gagnant en une semaine, après, bien sûr, euh, il faut s'adapter aux changements de marché, euh, savoir anticiper, savoir réagir vite aussi euh, à certains moments, parce que parfois, le marché se retourne vite, mais euh, c'est un faux retournement, donc il ne faut, faut pas paniquer non plus. Donc tout ça, ça s'apprend. Mais euh, pour moi, la meilleure méthode, c'est la méthode de scalping. Donc euh, prendre des, des petits trades à, à très court terme, vous prenez le, le moins de risques en faisant ça. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez euh, recevoir euh, d'autres vidéos, eh bien, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous ici en dessous, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, si vous le voulez, eh bien, vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la liker, un pouce bleu ça fait toujours plaisir. Et euh, j'espère vous retrouver euh, dans une de mes prochaines vidéos. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à faire des commentaires en dessous de la vidéo. Ainsi, je, je saurai ce que vous attendez si vous avez des demandes particulières. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Voilà, à très bientôt. Au revoir.